Doubois, comment il est réunion, C'est Tijan Donc aujourd'hui on voit la musique T-Source, Nuna C Avec 4 notes le Mi mineur, le sol, le ré majeur et le do Donc préparez le capot aussi Le capot je le mets à la 5 case C'est une musique que j'ai déjà chantée en cover Le lien apparaît ici euh, Allez le voir et puis on regardera les notes ensemble dans ce tuto et puis si tu n'es pas abonné à ma page euh, ou à ma chaîne YouTube, abonne-toi, active la petite cloche pour les prochains tutos, les prochains covers et les prochains clips vidéo. Et une fois que tu as fait tout ça, on commence tout de suite après l'intro. Donc dans cette musique, j'utilise un capot à la cinquième case. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5 On va là Ici Ok Voilà les notes Le Mi mineur Appelé aussi Em Le Le Sol Et le Ré majeur Donc euh, dans le cover J'ai fait euh, Le jeu comme ça La ligne y brille, bon paix. Il fait frais. Pour réfléchir un peu, si la terre la réunion, comment on a fait? Miwana a pi respect pour ça tout l'a fait. Nous toutes rayonnées Mes voix préférées n'a même bien discussion Comment en arriver Avant on te donne la main Pour ça que t'es besoin Nous toutes t'es les diapos s'éteint, les gays même pis trop faux Mais mazine pour demain, notre ancêtre la souffert, la rouge la vie, l'esclavage l'a fini. Notre grand-père l'a dit à nous, ça la réunion, ça l'est à nous, il faut valider. Donc voilà, là c'était le couplet. Après un petit rythme, ces gars, il ferait euh Assise dans la forêt, la ligne il brille, bombée, il fait frais. Pour réfléchir un peu, il a la réunion. n'a plus respect, pour ça te dit la vie, nous toutes rayonner. Why préférerais n'a même bien discussion, comment en arriver? Avant de te la main, pour ça te la besoin, nous toutes aimer. Les diapos s'éteint, un gars et même Pitron vaudrain. Hein. Imagine demain Les l'a souffert, la démarrose la vie L'esclavage l'a fini le Grand-père l'a dit à nous, ça la réunion, ça l'est à nous Il faut se s'envaler Ensuite le refrain, on commence sur le Ré majeur Midi mêlé vingt coups nous Le dos, à garde un nous de grand papa. Le sol. Le ré encore. Lé vingt nous tête, Dans le ciel napis étoiles. Le temps la fine gâtée. Bon Dieu ou ça. Et quand on finit bon Dieu ou ça au lait, on aura bien sûr le mi. Pour recommence le couplet. Assez avec la violence T'es vives sans patience N'a à l'assurance Dans tes points communs T'écrases ma loya, T'es sans tracas comme on nous fait lui même ta français où On va nous de l'assistance à se mettre un cuit, manger gâté, ça nous connaît, nous fait pile de tas. Allez, refroid. Midiens, hâte de mêler, vingt coups nous t'aider, gardez un nous de grand-papa. Lève un nous t'aider, dans le ciel, n'a plus étoile, dans la fine gâté, bon Dieu, ça, où pays, la pitié plante maï pour notre famille. Travail bon la terre, pour son bon enfant, nous t'es pas C'est-à-dire comment nous fait. nous y produit, nous aimons sa cléchimie. chimie. Avant, donne t avant, Démon tout ça que tes nanas n'avaient point maladie Il y a la chaîne le refond Nous disons l'évain nous tête A garder un nous de grand papa Léva nous tête, dans le ciel napis étoile Le temps la fin gâté Bondier ou ça ou lit. Milague t'es mon santé, pour le peuple rayonné, faut rouvrir l'osier. Mi védiazot coma, continue cause nous te causer, ça à nous. Assez c'est si la hauteur, il faut que nous les fiers, nous te rayonné. y rayonner. en bataille entre nous, banaïvé divise à nous ôtez-nous la pafou, midiens autres mais lève un nous tête, à garder nous grand-papa. Lève cou nous tête, dans le ciel napis étoiles. le temps la fine gâtée, bon Dieu où ou la réunion comme on a fait. Il y a respect respect, ça te conduit la vie, nous toutes rayonnées Il préfère dans la même bien discussion, Comment on arrivait. Avant, on te la main, pour ça te était la besoin. Et j'ai procédé, l'égain et même p'tit au vautrin une poudre de m'aim Nos ancêtres l'a souffert, l'a démarrouce la vie L'esclavage l'a fini Nos grands-pères l'a dit à nous, ça l'a réunion, ça l'est à nous Il faut s'envaler La vie étoile dans la fine gâtée, mon Dieu, ça voulait à nous, maman, maïs, les pétés, plantes, maï pour notre famille sauvée. Donc voilà, le tuto se termine. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit pouce en l'air si tu apprécies la vidéo. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à commenter. Et puis, euh, abonne-toi à ma page et active la petite cloche pour les prochains covers. Parce que les prochains, ce sera des covers. Je crois que ce sera Cascavel ou mon petit Caprine. Et puis, euh, donc, reste connecté. Abonne-toi, active la petite cloche. Et puis, je souhaite à une bonne fête de la musique. Hein. Appréciez bien. Donne de la joie, donne de l'amour. Et puis, mets la musique à bloc. On s'en fout. Là, il faut mettre de la musique. C'est la fête de la musique. Donc, euh, appréciez. Donc, je vous laisse... Quelques petits liens là pour mettre un peu de l'ambiance réunion La musique, chanter, danser euh, Fait comme ça un petit peu mais avec amour Et puis n'hésite euh, pas également à me suivre sur les autres réseaux sociaux Facebook, Instagram Nous retrouvons ça Tout boit